Euh, tout le monde, je vais juste vous dire que j'ai envoyé un message à Nanas dans euh, les commentaires de sa vidéo. Écris Nana, j'ai eu un problème avec le planeur de MrBeast. Je pense que ça fait servir ça n'importe planeur, mais ce doit être debout, je pense. Maximum, tu sois debout, je pense. Ou je pense vraiment, tu as le planeur de MrBeast. Si tu prends le marteau en four d'ampagne, et tu utilises le marteau et tu actives ton planeur rapidement et tu maintiens le bouton. Pour, euh, exemple, sauter full avec le marteau qui te fait voler dans les euh, Voler, moi, j'ai cru. Tu appuies rapidement quand tu as le planeur et ça te fait un double saut avec le marteau, entre guillemets. Ok, je vais juste vous dire ça parce que ces trucs-là, au complet, ça me l'arrivait en foire d'empoigne. Juste pour vous dire, tout ça, ça m'arrivait en foire d'empoigne et c'était dur à expliquer, Ananas. Donc, euh, vous comprenez que ça a été tough pour moi, donc... Euh vous liker la petite vidéo aussi, hein Puis, vous allez là-dessus, vous cliquez, et euh, oui, euh, la petite vidéo, c'est euh, euh, c'est ça le nom. Et elle est là, la visibilité sur le 15ème cadeau. Ça, vous allez dans les commentaires, vous allez voir ça. Ouais, bon, j'ai juste copié-collé son truc dedans, rejoindre. Puis ici, vous aurez mon petit message, donc vous verrez le like si vous voulez, appuyer ici, et après... Vous accéderez à ma chaîne, mais vous le voyez déjà en plus ma chaîne, donc euh, après, euh, hop, et, et c'est tout, hein, donc, euh, je vais juste dire ça euh, comme ça, parce que c'est important de vous dire ça, hein. donc, euh, ouais, bon, ben, bah, abonnez-vous et likez la vidéo, euh, si vous avez, essayez-le en fin d'ampagne, mais c'est rare que ça marche, Les, ça m'arrive pas euh, souvent, si tu le fais une seule fois, ça te fait tourbillonner, puis c'est ça, donc, euh, je vais juste vous dire ça, euh, Bon, Attendre un petit bout de temps avant de le refaire. Vous attendez un petit bon euh, 10 secondes euh, ou sinon vous attendez jusqu'à ce que ça recharge au complet. Jusqu'à temps que ça soit trois petits trucs comme ça, puis après, paf, après vous allez recommencer, puis c'est tout. Donc euh, c'est ça. Donc euh, c'est dit. Ciao, ciao, ma bo. Et non, non, pas ça, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao.